Put the place up Yeah, we know what we made of Can't get enough for you, boy Ok salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion On est là pour faire des fusions Aujourd'hui on va enfin vous présenter ma méthode de travail pour la force donc le 5-3-1, vous avez été nombreux à me demander euh, comment mettre 100 en place. Pimous, aujourd'hui, il sera seulement mon assistant. <rire> je m'assure qu'il ne dise pas de la merde. Et voilà, il va surtout... Non, que ça reste compréhensible surtout. S'assurer que ce que je vous raconte, c'est bien compréhensible. Si lui, il comprend, je pense que vous vous comprendrez. Ça. Donc s'il a une question, il n'hésitera pas à me la poser. Il va un peu jouer euh, votre porte-parole aujourd'hui. Donc le 5-3-1, c'est une méthode pour prendre de la force. C'est ce que j'utilise euh, depuis euh, plus de 6 mois maintenant et qui m'a permis de, vraiment de débloquer ma, ma progression en musculation. Et ça m'a sorti de ma routine. Ça m'a aussi appris à aimer le split parce que je me vois progresser constamment. C'est une méthode que je conseille surtout au niveau intermédiaire plus plus, voire avancé parce que lorsqu'on travaille la force, il faut s'assurer que la technique elle soit parfaite. Donc on va l'utiliser surtout sur les exercices polyarticulaires. Ce que je fais moi, c'est que j'utilise sur les exercices sur lesquels je veux progresser comme en ce moment, le développé couché où j'ai un objectif de 150 kg. Le soulevé terre où j'ai un objectif de 240 kg. Et le squat où j'ai un objectif de 170-180 kg. Si par exemple je veux progresser au militaire, est-ce que je peux faire ça Oui, bien sûr tous les exercices polyarticulaires, c'en est un, donc n'hésitez pas. Ne le mettez pas sur chaque exercice, mais en priorité sur le premier exercice de votre séance. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets un exercice force en premier exercice et par la suite, je, fais, je passe sur l'hypertrophie. Donc voilà, si vous avez plus de deux ans de musculation, n'hésitez pas, foncez sur ce 5-3-1. J'aurais aimé que quelqu'un me dise que c'était peut-être la meilleure manière de progresser. Je suis sûr qu'avec ça, j'aurais gagné du temps si on m'aurait expliqué comment tout ça marchait. Il n'y a rien de magique. Mais ça permet de, de progresser lentement. Ça entretient ta motivation parce que sur chaque séance, tu vas faire une rep de plus. Tu vas gagner 2 kg sur ta barre. Donc, le seul problème de cette méthode, c'est qu'il faut être patient. Mais est-ce que c'est un problème en musculation Je ne pense pas. Si vous voulez perdurer dans ce sport, il va falloir l'être. Parce qu'on progresse lentement, mais vous progressez sûrement. Si aujourd'hui, vous faites euh, 80 kg au développé touché, je vous assure qu'en utilisant cette méthode, dans 6 mois, vous en ferez peut-être 110 Bien sûr, mangez bien, dormez bien, entraînez-vous bien et prenez un coaching sur fitnessfusion.fr. Je l'ai bien vendu là, <rire> tu peux. tu m'applaudis. Hein, comme ça. <rire> et est-ce que je peux, par exemple, je veux progresser au développement couché, donc je fais le 5-3-1 lundi. Est-ce que euh, c'est trop fatigant nerveusement Je peux quand même refaire un 5-3-1 du jeudi sur les cartouches pas toujours. de soucis, Vous allez le voir, de toute façon, il y a une semaine de délog qui est compris dans le 5-3-1. Je vous explique la méthode plus en détail juste après. Pour l'instant, on vous la présente. Mais. Je suis en train de dire des trucs gros, j'ai rien, okay, bon, rien compris, bon. <rire> bon, merci d'être la mousse. <rire> bref vous l'aurez compris, vous allez le comprendre, en tout cas il y a une semaine de délogue qui permettra la récupération du système nerveux, voilà. c'est simple, c'est efficace, bah, simple et ah, efficace okay. ils ont moi j'ai encore une question, est-ce que quand tu mets ça en place, tu as besoin de t'échauffer plus que d'habitude, certains échauffements spécifiques, parce que tu vas porter Sur... lourd, bien sûr, mais par contre, ça, il faut, faut prendre conscience que dans toutes les sens, il faut un, un échauffement spécifique. Je prends 15 minutes sur chacune de mes séances. En général, lorsque vous commencez euh, votre entraînement, vous allez placer les exercices où vous allez mettre le plus lourd en premier. Donc, il faut que votre corps y soit prêt, les gars. N'hésitez pas, échauffement articulaire, échauffement cardiovasculaire, échauffement musculaire spécifique. C'est la base. 5 minutes, c'est le minimum, mais j'ai envie de vous tarter quand vous me dites ça. Prenez du temps, 10-15 minutes. Il faut démarrer la séance dans de bonnes conditions. Moi, je préfère quand me pose la question parce qu'il y en a ils vont se dire à 5-3 bien, je vais aller, je vais mettre sous la barre, je vais envoyer Ah non C'est des, des blesser des malades, des malades. ok les gars donc maintenant c'est là où il faut être concentré, je vais vous expliquer comment mettre ça en place sur votre exercice parce que je vous le rappelle c'est sur un exercice et oui. les exercices polyarticulaires donc tout d'abord il faudra cal calculer votre charge de travail, donc pour cela il faudra connaître sa 1RM et prendre 90% de sa 1RM donc, pour exemple, on va prendre le cas de Pimousse, par exemple, avec une 1RM à 180 kg. Bon, je sais que pour pas mal d'entre de, de, vous, ce n'est pas du tout le cas, mais au moins, on va pouvoir euh, vous montrer ça en vidéo euh, en même temps que je vous explique. Donc, pour une 1RM de 180 kg, on va prendre 90% pour avoir notre charge de travail. Ce qui nous donne, j'ai déjà fait mes petits calculs, 162 kg. Donc, par rapport à tous ces calculs, la, le, la charge de travail à prendre en compte, ça va être 162 kg. Une fois que vous avez votre charge de travail, c'est simple. Chaque semaine, vous allez avoir un objectif de rep avec un pourcentage de charge à respecter. Pour la semaine 1, j'arrive, on est lundi, j'ai mon développé couché, je dois faire euh, le belge en premier exercice. J'ai un objectif de plus de 5 répétitions à faire avec 85% de 162 kg ce qui nous donne 137,7 kg on va arrondir les gars 137,5 kg et c'est là où les poids de 2,5 vont être utiles donc il faudra charger la barre à 137,5 kg et au moins, au moins, faire 5 reps ça veut dire que si vous pouvez en faire plus, n'hésitez pas si vous pouvez faire 10 reps sans aller à l'échec vous allez à 10 reps donc le but c'est d'en garder une ou deux dans le coffre mais de pousser, ça c'est le minimum, 5 reps donc bien sûr, arrivez pas sur le bench en mettant directement euh, vos 137,5 kg vous montez progressivement, vous faites une chauffe à 20 kg barre à vide 40 kg quelques reps, 60 kg, on monte progressivement une fois que vous sentez prêt à atteindre les 137,5 kg vous mettez ça sur la barre et là c'est focus, la série de travail elle est là, vous en avez une seule à faire il faut que vous soyez euh, à 100% dessus. Euh, 137,5 kg, 5 reps. Le 5-3 est terminé pour aujourd'hui. Comment oh. ça Il n'y a qu'une série Une série, série effective de travail. Pour ceux qui ont besoin de plus de volume musculaire, comme moi, euh, je rajoute euh, 3 séries de, de 10 répétitions à 70%, 75% de la 1RM. Ça veut dire que pour toi, ce frais, ça serait... Non mais attends, ça veut dire concrètement, j'arrive sur mon bench, Ouais. je fais 137,5 x 5 et ouais. j'ai fini. Non, tu fais 137,5 plus 5, si tu peux aller jusqu'au 12, tu vas jusqu'au 12. Okay. Et, après, et après, on va aller fait une le série. Les Donc pour, pour ceux qui veulent rajouter du volume à ça, c'est une méthode de force, c'est pas une méthode d'hypertrophie. Hein. Pour ceux qui veulent rajouter du volume, ce que je fais, c'est que je rajoute 3 x 10 à 70% de la 1RM. D'accord, Vous faites vos 3 séries, vous prenez une minute de repos, et là vous vascularisez un petit peu. Et de toute façon, dans votre séance, il y a d'autres exercices derrière. Donc ça, ça vous, ça vous permet de gagner en force, derrière faites de l'hypertrophie. On a fait euh, notre semaine 1, je reviens à la semaine 2. Cette fois-ci, ce pas le même objectif. Je vais faire 90% de la 1RM, ce qui nous donne 145,8 kg. On va rebondir pareil, on va prendre euh, 145 kg il faut que ça soit faisable par rapport au disque que vous avez à basic fit en général c'est 1.25 au minimum avec une barre de 145 kg on va essayer de faire plus de 3 reps cette fois ci donc la semaine 2 on ignore cette ligne là moi ce que je fais c'est qu'une fois que j'ai validé la première semaine je mets un OK sur ma prise de notes comme ça j'arrive le lundi, je sais que la semaine dernière j'ai réussi à faire ça, je peux passer directement à la, à la semaine 2. Pour la semaine 2, on fait plus de 3 reps, si vous pouvez en faire 6, 8, 10, 12, n'hésitez pas, il faut y aller, mais pas jusqu'à l'échec. Semaine 3, vous l'aurez compris, on fera une rep à 95% de la RM de Albino, donc ça sera euh, 145,8 kg, 145, on va... 95% Ouais. Il y a un problème de calcul. Euh, pardon, 153... 9. il y a toujours un problème de calcul non mais au début de la vidéo j'ai dit qu'il fallait prendre 90% de la RM. ça veut dire si toi tu fais 180 ta, ta charge de base c'est 162 ah ok donc ça retenez le bien parce que il y en a plusieurs qui font l'erreur sur le 531 il faut prendre 90% de la l'ARM pour avoir votre charge de travail je l'ai dit en début de vidéo n'hésitez pas à y retourner donc Albino c'est 180 kg c'est un RM, mais on prend pas ça comme, comme charge on prend 90% de 180, 180 kg. Donc, 100, 100, 162 kg. Il y a beaucoup de chiffres, les gars, mais écoutez bien. Et ensuite s'opposait à 90% des 162, c'est ça. C'est ça. Okay, voilà. donc, là, normalement, je comprends. Je, et là, normalement, c'est clair. C'est l'erreur que je faisais moi aussi au début, donc c'est bien qu'ils le disent. Euh, soyez cl au clair là-dessus. Et euh, j'espère que vous avez bien compris que chaque semaine, un nouvel objectif... Et sur la quatrième semaine, c'est ici où on repose le système nerveux Et on va faire 5 séries de 10 à 60% de 162 kilos Une fois que tout ça est fini, qu'est-ce qu'on fait On continue de progresser les gars On va simplement rajouter 2,5 kg sur chaque rep Donc là j'ai tout validé Semaine 2, ok Semaine 3, ok Semaine 4, je me suis reposé, ok Sur mon bloc notes Là je vous montre comment je fais J'efface tout Hop et je repars d'ici en ajoutant, où euh, je vais te l'écrire, plus 2,5 kg. Donc sur toutes les barres, ici, on va rajouter plus 2,5 kg et on va continuer de progresser ainsi. Semaine 1, je refais euh, 5 crêpes à, on avait dit, à 137,5 kg. 5, 5 reps à 137,5 kg, je rajoute 2,5 à 140 kg. Donc au lieu de faire une barre à 137, on va juste faire une barre à 140. Là aussi on va augmenter, là ici aussi, et là aussi ici. Comme ça vous allez progresser constamment. Et c'est une méthode qui, qui, qui entretient la motivation justement parce que euh, chaque semaine on se voit faire une meilleure charge, une meilleure barre, plus de reps. Bien sûr au fur et à mesure que le 5 3 va évoluer, là on avait mis plus 5 reps, peut-être que sur la semaine 1 vous allez faire euh, euh, 10 reps. Au fur et à mesure que les charges vont augmenter, vous allez de plus en plus vous rapprocher du 5, 3 et 1 règle. J'étais un bon acolyte, ça va Ouais, et le, et le coach, ça va <rire> Ça va. T'as pas, pas fait beaucoup de chinois, là bah C'est compliqué, les gars, vous l'avez vu, il y a beaucoup de chiffres, tout ça. Donc euh, ça, je vous le dis, il sera en description de la vidéo. Comme ça, pour, si, pour ceux qui veulent l'utiliser, vous, vous n'aurez pas besoin de regarder toute la vidéo. C'est en description, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Il y a tous nos réseaux sociaux aussi en description. On a un Discord, les gars, n'hésitez pas à le rejoindre. Insta, euh, Twitter, YouTube... Bon, euh, www.fitnessfusion.fr pour qu'on s'occupe de votre 5 3 on peut exactement. le mettre en place pour vous si vous voulez pas vous embêter à calculer si vous voulez savoir ce qu'on fait après le premier exercice parce que je vous le rappelle le 5 3 c'est seulement sur le premier exercice de la séance donc voilà, n'oubliez pas que nous dans les coachings à distance avec suivi ou sans suivi on s'occupe de calculer pour vous tout ce qu'il faut, vos charges Qu'est-ce que tu fais Mais c'est pour les chauffer déjà, pour la... Je suis pas congestionné, commencez <rire> pas à parler en commentaire, il a même rien. Je ne suis pas congestionné. Oui, donc donc voilà, on s'occupe de vous calculer votre plan alimentaire, kilocalories, macronutriments, lipides, protéines, absolument tout. On va s'occuper de mettre les meilleurs exercices pour vous grâce à l'analyse morpho-anatomique. Toi, t'es en train de te rechauffer, je peux pas vendre avec un mec <rire> qui est tout nu à côté de moi, ça fait bizarre. Non, non, t'as même pas besoin de parler. Les mecs, achetez. Et regardez. C'était Fitness Fusion. De l'AFF. Nous étions en présence de Mousse, et DJ Force et Fun. Tes gros b*zaz là.